La L'AFEST, c'est une action de formation en situation de travail. Cette formation est expérimentale, se déroule à 70% du temps de formation en entreprise, les 30% restants en centre de formation. Le Greta-Droyan a mis en place une AFEST métier du service de janvier à avril 2020. Euh, nous avons travaillé euh, donc à l'organisation de cette AFEST euh, qui a été financée par la région Nouvelle-Aquitaine avec des partenaires, euh, le pôle emploi euh, de Royan, les entreprises formatrices, euh, le, les casinos barrières de Royan et les restaurants du soleil, et puis également avec la mission locale de Royan. La mission locale de Royan a donc participé à cette action sur notamment la mise en place d'ateliers animés par une conseillère euh, les thèmes principaux étaient la cohésion groupe et les savoir-être, et euh, un enjeu majeur, le suivi en entreprise des stagiaires. Il y avait six stagiaires, six apprenants que nous avons accompagnés sur des métiers ciblés euh, serveur de restaurant, limonadier et euh, barman. Le profil type de l'apprenant, c'est un demandeur d'emploi qui souhaite se former, se professionnaliser, mais qui ne souhaite pas suivre une formation traditionnelle pour adultes, une formation au sens académique. deux référents formateurs au sein de l'entreprise. Euh, nous participons au projet AFEST Action, Formation, Situation de Travail. Nous avons sélectionné deux candidats. Euh, Kéliane et Patrick, euh, qui deviennent nos apprenants euh, pendant trois mois. Euh, le but étant de les former pour qu'ils puissent euh, bah, déjà apprendre le métier et ensuite pouvoir euh, passer euh, la saison avec nous. Ils nous donnent entière satisfaction. Euh, est une, euh, ils s'impliquent totalement dans le projet. Ils sont très volontaires, euh, dynamiques, voilà. opérationnels même. La Feste est une mesure euh, intéressante pour notre entreprise, euh, les restaurants du Soleil, donc le, la brasserie Le Tiki et les baigneuses de Royan. Cette mesure nous a permis de rencontrer un public très différent, d'âge différent, de parcours différents. Et puis surtout elle nous a permis de rencontrer Kéliane. Kéliane qui est un jeune homme aux capacités d'adaptation très intéressantes, qui durant la FESTE a fait une formation de barman et qui aujourd'hui, parce que l'entreprise ne lui permet pas d'avoir un poste de barman, d'avoir un poste de, de pizza yolo euh, Donc si c'était à refaire, nous ferions euh, cette mesure de la FESTE. Parce que c'est un retour à l'emploi et pour nous en tant que chef d'entreprise, ce qui est important c'est le retour à l'emploi quel que soit son âge. Et puis ça mobilise toute l'entreprise, chacun des membres s'est mobilisé pour encadrer Kellyanne en particulier et ça c'est une expérience hyper humaine et hyper intéressante.